Fait qu'il veut euh, avoir un rapport sexuel avec moi, qu'il ne me dit pas, mais que euh, j'ai compris, qu'il veut toujours me voir la nuit et il veut toujours dormir chez moi. Euh... Tu es perspicace. Mmh. Vraiment, les femmes, vous avez le don de la psychologie et de l'intuition. Vous devinez des choses que, vraiment, qui, à nous, euh, auraient échappé. C'est ce fameux homme d'influence. C'est Catherine ton pseudo, c'est ça Ouais, c'est bien Catherine. J'ai un... un Catherine. C'est Catherine. Catherine, tu as déjà fait l'objet de faune... d'études de... de cas enregistrées sur la chaîne. Les plus anciens, les chatons en semi retraite ou en, ou en retraite avérée euh, s'en souviennent. Il y a plusieurs années, tes, tes études de cas avaient d'ailleurs beaucoup suscité de, de suscité beaucoup de commentaires à l'époque, enfin beaucoup. Relativement à la taille de la chaîne à l'époque, on était en train par, cette, par ce lundi pluvieux de parler du désir des hommes, puisque tu m'as appelé dans le cadre de ton abonnement VIP, tu es, es une petite chatonne. Yes, I am. Et, et, et, et, et je t'expliquais te, je quelque chose qui est évident euh, par rapport au désir masculin, mais que les femmes ne comprennent pas. Ce qui, ce, qui, qui, ce qui me fait d'autant plus rager quand je lis et entends à longueur de temps que la psychologie est une spécialité féminine, je pense que les, les, les, les femmes comprennent encore moins le désir masculin que, que, que le contraire. Simplement, elles, elles, elles se plaignent plus de l'incompréhension de leur désir à elles. Donc, on a l'impression qu'il y a une asymétrie totale. En réalité, euh, ni les femmes ni les hommes ne comprennent le désir du sexe opposé, Seulement, les hommes s'en foutent un peu, hein, ils sont plus égocentrés centrés et, et les femmes s'en foutent beaucoup moins, se sentent flouées, et en parlent plus souvent. Mais globalement, vous êtes les, les, les hypothèses interprétatives que vous faites quand un homme échappe à votre, à votre compréhension, à votre emprise, à votre logique, sont aussi ineptes, voire plus, que les hypothèses que font les hommes quand une femme échappe à leur, à leur emprise. On ne va pas résumer ni répéter le début de la conversation, parce que c'était assez privé des deux côtés, et vous êtes, comme je dis tout le temps, vous êtes parfaitement libre d'accepter ou refuser que les propos soient partagés avec le reste de l'élevage. En l'occurrence, par contre, je t'ai demandé l'autorisation d'enregistrer, à partir de ta dernière question, que tu vas bien vouloir... Enfin, ce n'est même pas une question, c'est une remarque que tu as faite au, au fil de l'eau et qui est tellement fausse, et c'est une erreur tellement largement partagée, chez les femmes que j'ai décidé d'insister et d'appuyer sur le champignon et d'écraser, de marteler jusqu'à la fin de l'année cette, cette, cette, cette, cette, de tenter de renverser la vapeur c'est une erreur que vous commettez toutes et je l'entends dans 95% des conversations avec mes, euh, mes chatons VIP ou mes amis femmes ou même euh, mes copines ou mes ex euh, vas-y reprends s'il te plaît à la, à la dernière idée Ouais, tu... ben écoute, euh, oui, j'ai accepté qu'on enregistre cette partie-là, et c'était justement au moment où, euh, j'allais bientôt m'en agacer d'ailleurs, euh, j'étais en train de te dire que je ne comprenais définitivement pas le fait que... Tu es relancé par un homme du passé, et puis tu t'en étonnes un peu. quoi. Exactement. Ça, te, ça te semble pas logique par rapport à quoi et là, j'allais glisser, euh, enfin, je venais de glisser le fait que, euh, bon, vu la tête du mec, le membre du mec, le boulot du mec, il est de l'enseigniste professionnel à l'international, il est appelé partout, euh, globalement, il n'a pas besoin de moi, <rire> je ne comprenais pas, enfin, je ne comprends toujours pas, pourquoi est-ce que depuis euh, trois fois, donc une fois par an depuis trois ans, euh, il revient chez moi pour, pour que je lui accorde des valeurs sexuelles ou peu importe... Non mais c'est pas, pas la phrase sur laquelle je t'ai arrêté. Je t'ai arrêté sur une phrase précise. Euh, C'était bah, sur euh, son aspect physique, non Non. Ça ah, alors, qu'est-ce que je disais Je disais, euh, il peut en avoir plein d'autres que moi. Voilà. Ah, ok. Bah, C'était là alors que tu m'as coupé. Parce que, effectivement, moi, ce qui m'a c'est que j'étais en train d'expliquer à Stéphane, c'est que... Euh, je suis persuadée, et il ne m'a pas encore fait la démonstration du contraire, donc j'attends que euh, s'il si ne vient pas vers moi, il pourra aller vers plein d'autres. Et j'ai donc dit à Stéphane, si je le prends, je le dépose comme un mannequin, euh, un épouvantail dans la rue, je le mets là au vu de toutes ses caractéristiques et eh ben j'attends une heure et le euh, gars ah, enfin, elles seront attirées à lui comme un aimant. Je, je, je, je, je Ça n'existe pas, pas à à moins qu'il ait euh, la, la, la notoriété d'un Daft Punk et que euh, son pas là. bon. Donc s'il n'a pas la notoriété d'une YouTube star ou d'un Daft Punk, ce que tu décris est aussi imaginaire, aussi abstrait, aussi irréel et aussi faux qu'il y a 15 ans, quand les, mes premiers lecteurs, qui étaient généralement des timides, qui avaient peur des femmes, ce n'est plus le cas, euh, heureusement, 15 ans après, il en reste, mais enfin c'est une minorité, il y a 15 ans, c'était la, la, la quasi-totalité, euh, me disaient, euh, J'ai peur si je me trompe de réplique, si je me trompe de phrase, si je si je suis pas assez intéressant ou trop si ou trop provocant ou trop si ou trop ça, je vais prendre une gifle. Ça ne, ça ne correspond à aucune réalité. Ça c'est grammaticalement correct ce que tu dis et ça serait peut-être une scène de série de série télévisée de film ou de mauvais roman. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Un homme qui n'est pas nationalement ou internationalement reconnu, et même le serait-il, n'est pas abordé. Et quand bien même il est connu, ça n'est pas pour autant aussi cru, aussi cuit, ça ne lui tombe pas cuit dans le bec, au point où vous l'imaginez avec votre biais perceptif, votre biais de perception, c'est que quand vous êtes, quand vos, quand vos hormones euh, sont titillées par un homme, comme vous êtes très perméable à la preuve sociale, CF, mais contenu récents et anciens, absence de discernement de F, absence d'assertivité de F, recours exagéré à la preuve sociale et à la réputation, c'est-à-dire des jugements quantitatifs basés sur ce qu'en disent les autres, eh bien, vous êtes convaincu donc, par une espèce de preuve sociale à l'envers, ce n'est pas les autres qui vous disent ce que vous devez en penser, c'est vous qui vous dites ce que les autres pensent de votre mec. Toutes, tout, tout, tout, toutes, toutes, toutes, toutes, toutes, mais tu prends toutes mes ex-copines ex, mes, toutes mes ex -copines ou compagnes, au moment où je, où je de, de notre symbiose, enfin au moment où tout allait au mieux, elles étaient probablement toutes convaincues à 100% que, que, que 99% des femmes étaient après moi. Ça n'est pas le cas. Je me plains pas, mais ce n'est pas le cas. Ça, ça n'est pas le cas d'abord, tu n'as après toi que des femmes qui ne t'intéressent enfin, les femmes qui spontanément viennent euh, engager la parole avec toi, etc c'est toujours des meufs qui ne te plaisent pas toujours toujours Catherine les deux, les deux, dernières, les deux dernières où ça m'est arrivé deux blondes d'ailleurs coïncidence, une française et une italienne C'était euh, la dernière c'était à 15 jours euh, au supermarché Enfin, au supermarché où on prend le petit-déj', un truc un peu, un, un peu bio, un peu bobo, où je vais prendre le petit-déj' le matin, à Rome. Et avant, c'était il y a un mois ou un mois et demi sur Facebook, elle m'a contacté. Euh, je ne parle pas de femmes que, que j pour qui j'ai été actif, je parle de femmes qui m'ont contacté, une, enfin qui m'ont abordé, une en vrai et l'autre via Facebook. Euh, parce qu'elle m'a reconnu dans un groupe, un groupe où j'avais euh, J'avais répondu une petite blagounette à, à une question un peu stupide, et elle a reconnu ma, ma photo. Elle m'a dit Tiens, tu n'habites pas dans tel quartier, je crois, je crois qu'on se croisait le matin, etc. Euh, voilà les deux, mais comme tout le reste de ma vie hein, j'en ai pas deux par mois hein, c'est une coïncidence il se passe des, des mois, voire des trimestres sans qu'il y en ait aucune, voire des semestres mais, parce que d'abord vous ne faites pas ça, vous n'abordez pas mais même quand vous le faites vous êtes jamais, on n'est jamais abordé par son genre puisque quand on est en présence de, de quelqu'un qui nous plaît on affecte et on adopte des comportements qui sont par définition pas séduisants donc on est le plus séduisant en présence de gens dont on n'a rien à foutre premièrement Déjà, toujours, donc on est, on est un rarement, voire jamais abordé Deux, quand on l'est, c'est par des femmes qui ne nous plaisent pas et trois. Et, et, et, et, et trois, euh, trois qu'est-ce que je voulais dire Et trois, même quand on est connu et quand on a du talent mais il est absolument pas évident que celle que nous choisissons soit convaincue. Une, une starlette, hein, euh, une vedette je ne dis pas, une, je dis pas une, une star parce que la star en sociologie, c'est Edgar Morin ça a un sens très particulier euh, je renvoie à ma fiche de lecture euh, sur son livre éponyme les stars je dis une notoriété, une vedette, une starlette bon, quelqu'un comme ça il aura certes des, des, des, des sollicitations mais il n'aura des sollicitations d'abord que de, de, de, de, de personnes qui, qui n'a pas choisi et quand il les choisit mais il essuiera également des énormes vents dont il ne se vante jamais. J'ai euh, deux exemples en tête. Premièrement, Lucchini, dont on ne peut quand même pas dire qu'il manque de charisme, hein, même si physiquement, euh, ce n'est pas âge pur, mais enfin, on ne va quand même pas dire qu'il manque de charisme ou d'éloquence ou, ou d'humour ou, ou, ou de quoi que ce soit. Qu il, il a révélé dans une interview, je me rappelle, qui m'a marqué il y a plusieurs années, que des propositions ouvertes, j'imaginais qu'il en avait tous les soirs dans sa loge, il En avait eu une en plusieurs mois euh, par lettre, euh, de, de, tu vois, d'une espèce de d'une espèce de foldingue, et c'est Lucini. J'ai un autre exemple avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune et pour moi peut-être encore plus séduisant qui est Edouard Baird. Si, si j'étais une femme, moi Edouard Bert, ça serait quand il voudrait. Et bien, Edouard Baird, il s'est pris un vent par la copine d'une copine. J'ai une très bonne amie qui s'appelle Sophie. Et un, un, un soir, elles étaient, euh, je ne sais où, dans le 9 e et, euh, et, et la copine de Sophie s'est faite draguer par Edouard Baer. Elle, elle m'a même... J'ai vu les textos. J'ai vu les textos. Le de la, soirée, la copine de la copine Sophie Je n'ai pas vu la, la copine de la copine Sophie, mais Edouard Baer l'a draguée, donc j'imagine qu'elle devait quand même avoir quelque chose. Et, et, et Sophie, qui, a, qui avait des copies d'écran des textos, me les a montrées. C'était fin, c'était drôle, c'était tout ce que tu veux. Et, et le mec, il s'est pris un énorme vent parce qu'il était trop vieux. Et c'est Edouard Baird. Euh, Sophie, Sophie a une trentaine d'années, j'imagine que son ami pareil, Edouard Baird, il doit avoir quoi 50 ans maintenant 55 ans un truc comme ça. Il, il s'est fait recaler, mais comme un bleu, par une inconnue, quoi. La réalité, c'est ça. Et tant que vous persisterez à déformer la réalité et à la, avec votre biais de perception qui, parce que vous êtes courtisé depuis la naissance, vous fait croire que c'est normal et que c'est la, la, la, la, la juste réalité des deux côtés de la barrière, de la barrière des genres, ça n'est pas le cas. Toi, bon, que, que, que je connais, qui est, une jolie, euh, qui, est une, qui est une jolie fille, on prend un échantillon de cum au hasard, tu as quantitativement vachement plus de succès, je parle d'hommes que tu choisis, que tu choisis, des hommes qui te plaisent, des hommes qui potentiellement t'intéressent. Tu auras plus de succès qu'une vedette française allant vers des femmes qui l'intéressent lui, hein, pas euh, puisant dans sa base, dans son fan club. Mais est-ce qu'il faudrait du coup partir du principe quand un, un mec que moi, je vois de mon œil et j'aurais du mal à, à changer tout de suite de focale, donc je, je comprends ce que tu dis, enfin, en tout cas, je l'entends, mais je n'arrive pas à me projeter là-dedans parce que je, je comprends, tu vois C'est pas ma dimension, je peux pas... Euh, tu vois, là, je n'arrive pas... Mais ça à... s'appelle se décentrer, ça s'appelle CF, fo, CF études de cas que je publierai juste avant ou après celle-ci, et qui concerne l'empathie, je la publierai à mon avis d'ailleurs juste après, euh, donc je vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne si, si ça n'était pas encore fait, et à activer la cloche pour ne pas manquer l'étude de cas consacrée à l'empathie. L'empathie, c'est de comprendre par l'esprit des choses qui nous échappent par les sens. Ce n'est pas parce que tu ne le vis pas au quotidien que ça n'existe pas. C'est comme l'explication, je trouve, parfaite de Jean Covici au réchauffement climatique. On est, on est, nos sens ne permettent pas d'appréhender une moyenne. Tu ne peux appréhender que la température qu'il fait aujourd'hui. Tu ne peux pas appréhender la moyenne de température sur une décennie. Et encore une fois, l'exemple... On a bientôt fini puisque je ne voulais... Je ne voulais illustrer que cette erreur. Hein, je ne voulais pas répondre à l'intégralité de, de ta question. Moi, je ne peux pas me mettre... Enfin, je peux me mettre en partie dans la tête de cet homme. Je peux émettre des hypothèses sur ce qu'il te veut et sur la raison et sur pourquoi il te cherche. Je ne peux pas, par contre, euh, euh, prétendre que cette incise résume toute sa position. Mais tant que les femmes ne comprendront pas que le sexe courtisé le genre courtisé la catégorie courtisée, c'est elle parce qu'elles ont on le sait le, le, la matrice et que celle qui a la matrice et en plus une matrice qui est limitée dans le temps elle est structurellement beaucoup plus discriminante que celui qui a le truc qui va dans la matrice et qui en plus fonctionne de 14 ans à 90 ans Bon, enfin 90, c'est un peu beaucoup, mais enfin bon, imaginons. Euh, tant que vous refusez d'intégrer dans l'équation qu'un homme, ne, ne, ne, il ne lui suffit pas de claquer des doigts pour, pour être euh, euh, perçu, entendu, vu, reconnu et apprécié d'une femme qui lui plaît, ça veut dire que vous continuerez à ne jamais rien comprendre. Ce n'est pas, pas une information à côté, c'est la base c'est la base de la pyramide si ça c'est faux, tout est faux c'est comme euh, rater les maths en 6 et penser qu'on va passer en cinquième. si tu rates la sixième, si tu rates tes, tes ce que je répète tout le temps là, les, comment ça s'appelle la, la distributivité, le fait que je sais pas euh, A euh, parenthèse B plus C ça fasse AB plus AC si tu loupes ça tu peux rien faire en maths toute ta vie, parce que tout repose sur ça. Donc, je ne sais pas en quelle langue il faut vous le dire, mais vous avez tellement l'habitude d'être celle qui est sollicitée que vous n'arrivez pas à vous décentrer et à vous mettre dans la peau, ne serait-ce qu'une journée, d'un homme futile bien sous tout rapport. Un homme, ça n'est pas... Si lui n'est pas actif, ça n'est pas sollicité. Il ne le sera que si, 1. on est dans une enceinte close et qu'il occupe un rôle euh, hiérarchiquement prépondérant, d'accord Et encore, faut il faut qu'il se bouge le cul. 2. si c'est une superstar, et encore, il ne pourra choisir que dans son vivier de fans. Euh, ou trois, euh, s'il si, euh, annonce la couleur et il annonce qu'il est prêt à se faire saigner au mariage et au divorce, et il n'attirera que des michetots. Mais c'est un, un biais, c'est un postulat totalement faux et totalement erroné quand vous, quand vous, quand vous prétendez, quand vous vous mettez à expliquer quelqu'un, quand vous tentez d'expliquer un homme, ne commencez pas par vous dire... « Oh là là, il a le monde entier à sa disposition, qu'est-ce qu'il me veut ?» Je, je ne dis pas qu'il n'a personne à sa disposition, il ne faut pas être binaire, les hommes sont déjà assez binaires comme ça, ne soyez pas également binaire vous aussi, mais c'est un postulat déjà faux à la base. Personne n'a qui il veut. C'est une erreur qui est une erreur dans des, dans des proportions monstrueuses en fait. Ça vous empêche de raisonner sérieusement sur la suite. Donc, tu n'es pas la seule, je l'entends, peut-être pas tous les jours, mais très très très souvent, quand vous appréciez quelqu'un, d'accord Je répète le raisonnement, de la même façon que la preuve sociale, c'est-à-dire que l'avis de l'entourage euh, façonne les vôtres, Eh bien quand vous avez un avis, quand vous avez une attirance, quand vous avez une pulsion, une attraction, et bien après, par, par bijection, c'est-à-dire par relation de, de cause-conséquence dans l'autre sens, vous vous dites que puisque je l'ai apprécié, alors c'est que tout le monde l'apprécie. Tu la sens, la bijection, là Oui, oui, c'est exactement ce que je pense, moi. Mais c'est parce que vous pensez tout ça. Et, et ce raisonnement-là que je viens d'inventer de, de, de, de, comme ça, enfin d'inventer, que je viens de clarifier, de formuler en parlant, je vous mets au défi de l'avoir entendu de la bouche de quiconque. Ce n'est pas innocent et ce n'est pas évident ce que je viens de dire là, il faut bien le réécouter. C'est le fonctionnement, c'est le principe, c'est le biais de perception, c'est le biais perceptif féminin sur son homme. L'homme est beaucoup moins sensible à ça, sauf l'homme qui a une part de F. Moi, par exemple, qui ai 30% de F, ce qui n'est pas rien, ce qui est un petit peu plus que la moyenne, mais enfin, sans, sans plus. Euh, j'ai tendance, effectivement, également, mais comme je le sais, comme je, le sais je, me, je me modère, je me raisonne, j'ai tendance, quand une femme me plaît, à imaginer qu'elle plaît à toute la rue et à la terre entière. Puis comme j'ai des goûts très singuliers, comme la plupart des gens cultivés, on a des goûts singuliers, puisque la culture, c'est de développer les anticorps qui s'éloignent de la masse et de la moyenne, Bon, eh ben, en général, elle a un physique très particulier et elle ne plaît pas du tout à la Terre entière, mais vraiment pas du tout. <rire> pas du tout. Mais j'en suis quand même persuadé. Et le modus operandi, c'est celui-ci. C'est de faire une preuve sociale à l'envers, une preuve sociale bijective. J'imprime. La preuve sociale, c'est le goût des autres m'imprime. Et la preuve sociale bijective ou à l'envers, c'est... Je, me, je, je, ne, je ne sentirai que mon attraction envers quelqu'un est complète que quand je me serai convaincu que quand j'aurai imprimé mon goût sur les autres, que quand je me serai convaincu que tout le monde le veut parce que vous ne pouvez pas être heureuse en vous convainquant que vous êtes la seule à désirer et à chérir quelque chose que personne ne veut vous ne pouvez pas il vous manquera quelque chose d'où la... la hum, D'où le culte de la marchandise et de la mode, avec les, les sacs à main à 5000 euros, euros, Vuitton et compagnie. Pourquoi est-ce que ces femmes veulent ce sac à main Parce que c'est celui dont elles se sont convaincus que tout le monde le voulait. Elles ne peuvent pas être 100% heureuses avec un produit euh, artisanal, même divin et même... En, en or, en acre, en vermeil, en ivoire et en cuir de peau de, de colombe blanche du printemps, ça ne suffira jamais. Parce qu'elles n'ont pas la certitude que les autres l'envient. Vous vous inventez à tort que toutes les femmes du monde se battent pour votre homme et vous l'envie. Ce n'est pas grave en soi mais ce qui est grave, c'est l'erreur de raisonnement qu'un postulat erroné engendre. Tu comprends la différence Ce n'est pas grave comme erreur. À, à très court terme, ça n'a de conséquences que très mesurées, voire inexistantes. Mais par contre, baser tous ces raisonnements sur le principe que parce qu'il vous plaît à vous, alors il a une infinité de choix disponibles, et donc que s'il vous choisit vous, et eh bien c'est que c'est un désaccès ou un déséquilibré c'est non seulement une connerie à répétition mais c'est en plus un extrême c'est le marqueur d'un extrême manque de confiance en vous moi quand une, quand une fille un peu intéressante se, se, se manifeste à mon égard ce qui m'arrive évidemment parce que je suis un peu intéressant je suis pas trop con, je suis pas trop mal fait, je suis un peu connu euh, donc évidemment que j'en ai Mais je me dis pas qu'elle désaccès ou elle s'ennuie je me dis tiens elle a du goût Le fait que tu te dises qu'il s'ennuie ou c'est un désaccès, c'est une, gra une grande preuve de manque de confiance en toi, Catherine. Écoute, euh, je suis très étonnée parce que je me suis toujours trouvé beaucoup de choses, mais pas manquant euh, de confiance en moi. Mais je... Ok. Euh... Mais... Aucun ah. homme n'a une cour de femmes qui lui plaise autour de lui. On n'a pas la quantité et la qualité. Le, quant, le qualitatif et le quantitatif sont antagonistes. C'est comme les relations. Quelqu'un qui est entouré en permanence a un, très faible, a, a, un, a un très faible coefficient de discrimination sur les autres. Ça veut dire qu'il tolère tout. Il tolère les retards, il tolère les manquements, il tolère le, les indigences, il tolère les oublis, il tolère les moqueries, il tolère la médiocrité, il tolère la, la, la, la superficialité, il, il tolère tout. Sinon, es pas, si tu ne tolères pas ça, tu ne peux pas être entouré. Enfin, tu es entouré, tu as, tu as un cercle proche, mais tu n'es pas entouré de 50, 100, tu n'as pas des dizaines et des dizaines de gens comme ça en permanence autour de toi. Si tu les as, c'est que tu tolères tout. Et bien, de la même façon, un type qui aurait une cour, ça veut dire qu'il a une cour de meufs qui ne lui plaisent pas. Ça n'existe pas, euh, quelqu'un qui est entouré de, de, de femmes qui lui plaisent ou alors, ou alors euh, il paye et c'est Hugh Geffner. et même lui euh, je crois qu'à à, à sa disparition quand les langues se sont déliées euh, on a raconté à quel point son histoire de mansion c'était glauque en fait, les, les meufs elles volaient elles volaient du mobilier de l'argent, c'était glauquissime ouais mais, mais je, je, je sais pas je, je pense quand même que j'ai j'écoute pas mal de tes contenus. je suis pas à 100% ma boule et euh, j'ai l'impression que c'est une révolution, Je, ce que tu me racontes, je ne comprends pas comment c'est possible. J'ai entendu ce que tu as dit, mais je ne je comprends pas, <rire> je comprends pas du tout. Euh, alors ça voudrait dire que je suis tellement pas empathique que j'arrive pas à me projeter dans ce que tu veux, en fait. Enfin, je sens que c'est Ça veut dire que en tant que, que femme, tu as du mal euh, tu as du mal à réfléchir, à te départir de tes sens. Tu as, des mal, tu as du mal à, à réfléchir autrement que par intuition et déduction. Voilà. Exactement. Parce qu'il me semble que mon intuition... Tu vis, que tu vis, tu vis, tu intuites et tu déduis. Tu vis l'expérience 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu intuites que ça doit être comme ça chez, le, chez les autres. Et tu déduis que c'est comme ça chez les autres. Mais non À un moment, la raison, c'est fait pour euh, ranger l'intuition. C'est fait pour la surplomber, pour la transcender. Comme disait Jouvet dans euh, « Écoute mon ami » ou le guide du comédien, je sais pas quoi là, euh, il faut penser ses sensations. Les sensations non pensées, c'est incomplet. La, la sensation, c'est l'impulsion qui te donne envie d'agir c'est l'énergie du matin, c'est le réflexe, mais ensuite il faut penser, et on pense parfois selon sa pente, c'est-à-dire selon son, son penchant le plus évident, et parfois il faut penser à l'inverse de sa pente, et, et vraiment, toutes les femmes vous éprouvent, et c'est rare cette généralité, on peut, on peut pas... Même mes adversaires me, me, devraient avoir l'honnêteté de reconnaître que j'évite je je, je, toujours les grandes généralités et je ne range pas les gens derrière l'étiquette euh, tous les hommes ou toutes les femmes. Je mets souvent des pincettes euh, pour détailler. Bon. Et bien là, il n'y a pas de pincettes. Toutes les femmes à qui j'ai parlé du sujet des relations, toutes sans exception, vous n'arrivez jamais à vous défaire de ce biais. Vous êtes toutes polluées par votre propre situation, votre propre expérience, et vous n'arrivez pas à voir le monde dans les pupilles d'un homme et à la place d'un homme. Vous n'y arrivez pas. D'accord, mais nous comment je fais pour y arriver Il faut juste que je change de postulat alors alors. Bah, il faut faire un effort et il faut penser, voilà. Il faut, faut penser, il faut se départir de ce qu'on sent immédiatement, de ce qui est évident et de ce que, ce que nous dit notre intuition. Il faut, il faut croire quelqu'un, il faut, il faut savoir poser les bonnes questions, il faut observer. Et je, je, je ne te dis pas que ça répond entièrement à l'interrogation que veut ce type. Bien sûr que ça ne répond pas entièrement à l'interrogation que veut ce type. Mais c'est un morceau d'erreur niché au milieu de ton raisonnement et qui t'empêchera toujours d'accéder à un bout de vérité. C'est comme ranger ton frigo avec un truc... Qui ne passe pas entre les rayonnages parce que c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne forme, c'est pas la bonne hauteur. Tu ne le rangeras jamais. À un moment, il faut, faut modifier la, la hauteur du rayonnage ou il faut trancher le, le, le, le nœud gorgien, le truc en deux. Et, et tu vois, sinon ça, ça passera pas. Vous êtes tellement passive sur le marché des rencontres que vous n'avez pas l'ombre du début, du commencement d'une piste quant à ce que ça implique et à ce que ça requiert du côté masculin comme effort. Et quand vous l'entrevoyez, vous balayez ça d'un revers de main méprisant et dédaigneux en disant que c'est de la stratégie et du calcul. Mais s'il n'y a pas ça, il ne se passe rien, parce que vous, vous ne faites rien une fille qui drague, c'est une meuf qui va vaguement faire un demi-sourire d'un quart de seconde. Et derrière, rien. Dans l'immense majorité des cas. Ok, Catherine Bon, et pour conclure sur ton, sur ton com, alors, qu'est-ce qu'il a fait de nouveau alors euh, bah, il m'a envoyé un mail avec sa lettre et il a... Euh, tu parles du même, là, on parle du même. Pas le mec que je présente dans ma vraie vie, celui qui a redébarqué. Bah, on parlerait de qui, sinon ben, L'autre, enfin, bref. Donc, concernant celui-ci, euh, il a envoyé une lettre par email mail et euh, cette lettre racontait qu'il s'excusait pour ce qui s'est passé quasiment il y a 7 ans, et qu'il voudrait reprendre la relation... Euh, en plus du fait qu'il veut euh, avoir un rapport sexuel avec moi, qu'il ne me dit pas, mais donc j'ai compris qu'il veut toujours me voir la nuit, et il veut toujours dormir chez moi. Tu euh... es perspicace. <rire> vraiment, les femmes, vous avez le don de la psychologie, et de l'intuition. Vous devinez des choses que, vraiment, qui à nous euh, auraient échappé. <rire> drôle. Et du coup, euh, cette fois-ci, en plus d'envoyer des lettres, euh, il s'est déplacé physiquement par deux fois à mon ancienne adresse, non pas qu'il me harcèle, hein, mais il s'est passé en utilisant des mot, en disant euh, je me rappelle, je suis au bateau de je passe par là, soi disant par hasard, et euh, je me rappelle quand je passais, etc. En sachant que quand il venait, ben voilà, on jouait pas au billet. Et du coup, euh, globalement, son, son sujet, c'est euh, euh, je vais bientôt me séparer de la personne que je fréquente. Tous les ans, je te dis, que je suis euh, amoureuse de toi post-relation et que euh, finalement, je pense que c'est le moment de franchir le pas. Essaye d'être d'accord avec mon idée. C'est ça son message. Sois d'accord avec moi que faut qu'on se remette ensemble, ce qui d'abord n'est pas possible parce que je ne suis pas libre et je n'ai pas l'intention de quitter ce dont je suis, mais surtout, euh, ben voilà quoi, le, le sujet était... Euh, mais moi je vais, je vais me permettre une fois n'est pas coutume de ne pas répondre et de te retourner la question qu'est-ce qui te gêne tant puisque quelqu'un te confirme année après année son intérêt qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le fait qu'on s'intéresse à toi quelle, quelle faiblesse quelle carence quel, quel creux tu vois quel creux ça met en avant je comprends pas Qu'est-ce qui manque Mais moi, si on s'intéresse à moi pendant des années, comme c'est le cas par exemple d'une ex euh, dont on parlait tout à l'heure dans la conversation non, non, non enregistrée, ça fait deux ans euh, qu'elle qu qu qu me contacte régulièrement, euh, le lundi soir, je, tranquillement au KLM, comme disent les jeunes, au KLM sur mon canapé, elle m'a demandé de lui faire un enfant en disant qu'elle avait 40 ans et que je serais le meilleur père possible, et, et puis que voilà. enfin. Moi, ça ne m'intrigue pas. Je trouve ça normal. Mais euh, en quoi ça te gêne que... Tu devrais être fière et contente, et, et, et, et tu devrais le trouver presque logique qu'on s'intéresse à toi plus qu'à une autre. Pourquoi ça te oui, choque Mais, mais, mais, mais, mais rappelle-toi que lui n'est pas les autres. Les autres personnes qui s'intéressent à moi, des fois je me demande, bon, j'ai failli attendre où est-ce que tu étais, parce que je m'estime valoir me courir de lui. Euh, j'ai un... un il euh, n'était dans le cœur il y a 8 ans parce qu'il est parti il a fait la disparition subite euh, euh, il, il a disparu il a tu disparu, as presque cité jamais... du Monterland à ton insu l'infante la, la, la la, dans la Reine Morte dit j'ai un glaive enfoncé dans le cœur et à chaque fois que je bouge ça me déchire et eh ben voilà ça a beau être papier ça a beau absolument et je, je, je t'assure que ce n'est pas de la réécriture je ne mens pas je ne veux pas être avec ce garçon, par contre. Et quand, quand je le vois, c'est lui qui tremble, ce pas moi. Il y a un accident quand euh, j'ai je, je appris qu'il était en vie normale et que en fait, il était juste contenté de partir sans dire au revoir qu'il n'avait rien à foutre. Euh, quand je l'ai croisé pour la première fois, c'est moi qui tremblais, c'est moi qui était mal, etc. Bon, bref, j'ai fait mon deuil, tout ça. Je m'en fous. Par contre, quand il revient... Le fait qu'il ne jaillir, le fait qu'il ne ne me dérange pas, mais le fait qu'il reparle de cette relation, alors que chez moi, il y a toujours eu le point d'interrogation que, putain, il n'a jamais voulu mettre un point final. Il ne pouvait pas mettre un point final. Et du coup, quand une autre personne vient me dire ça, je me sens plus qu'à la hauteur, voire, des fois, en fonction des cas, je fais une liste ou je suis dédaigneux ça dépend de la personne. Mais lui, je ne suis, j pas, je, je suis pas en position de force. Même si c'est lui qui revient, c'est pas moi qui suis en position de force parce que c'est lui qui m'a quitté sans explication. Putain, c'est ça le socle le de, de son histoire à lui qui me dérange. Et encore une fois, j'ai rajouté à ça et c'est pour ça qu'on a fini par en un, faire un, un enregistrement. J'ai rajouté à ça en plus si tu le voyais, a, je prends ta statue, je la mets là et euh, voilà quoi, j'attends. Enfin, bon, bref, ça s'est passé. Maintenant, il va falloir que je travaille sur cette partie-là. Mais pour revenir à ta question, ce n'est pas que je ne me sens pas valorisée. C'est que dans son unique cas de mon histoire de homme-femme, lui, pas... bon, ce n'est pas 55 ans. Ce même pas 49-51, c'est 70-30. Mais tu la... te plains de quelque chose qui, est le... qui serait le rêve de tout le monde. On a tous eu le cœur brisé par une disparition moi le premier, et on rêve tous que cette personne réapparaisse. Mais le jour où ça arrive, euh, si tu as un cas, eh ben, dans une autre conversation, on t'en reparlera, tu me diras si tu ne peux pas poser la question pourquoi il ou elle revient, alors qu'il n'avait jamais dit pourquoi il ou elle partait. Tu vois, tu dis pas... Écoute, moi, quelqu'un quelqu est parti sans raison en 2007. Et je peux te garantir que j'y ai pensé, peut-être pas quotidiennement, mais très souvent pendant dix ans. Bon, maintenant c'est fini, j'y pense plus, à part. Euh, là, là, là euh, effectivement, <rire> ça me le remémore, indirectement. Mais euh, j'aurais été plus que ravi. Ça aurait été un. Tu as un dilemme de riche, Catherine. Tu as le type qui t'a le plus chamboulé les ovaires qui revient six ans plus tard. Mais profite en De quoi tu te plains mais tu, sais, mais tu sais combien tu sais combien parmi les milliers de personnes qui vont entendre cette conversation, tu sais combien rêveraient d'être à ta place et que, et que le, le, la, la personne qu'ils qu ont le plus euh, aimée ou qui les a le plus touchés ou pour, la, pour laquelle ils ont eu le coup de foudre, reviennent après des années de disparition, mais ils s'en plaindraient pas. Ils paieraient même pour ça. Il y a même des sites pour récupérer les ex, avec des bootcamps payants et des méthodes clés en main à l'américaine. Oui, bah, je mets la ferme alors. Hein. Bah, euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Le type qui t'a laissé en vrac et auquel t'as pensé la nuit, euh, euh, le jour, la... Le le soir, il revient. La... Mais de quoi tu te plains Il est là, ben, sois contente. Que t'en veuilles plus, ben, c'est encore mieux. Comme ça, t'as gagné sur les deux tableaux. T'as as le plaisir qu'il revienne et t'as le plaisir d'en être, être, être libéré. Comme dirait BB King, the thrill is gone. I'm free from your spell. Le, le, le, le sentiment est passé. Je suis libre de ton ensorcellement. Mais c'est le top. Il n'y a rien de mieux. Bon, après, c'est comme la cigarette, évidemment. Hein. Tu, tu, tu replonges au 31 décembre et au 3 janvier, tu es un fumeur. Bah évidemment, si tu recouches avec en mode. Euh, ça risque pas, pas. J'ai pas fini. Si, si jamais tu te disais, hein, un petit peu comme les soi-disant ex-fumeurs, que ça y est, c'est guéri, ça ne risque plus rien, euh, le mois suivant, t'as replongé, hein, pour viser personne. C'est normal. Euh, mais, euh, mais effectivement, dans mon cas, et je parle que de ce cas-ci, euh, il s'approche de moi, j'ai vérifié, je, je quand je le laisse, tu sais, j'attends quelques secondes, parce que je me connais quand même hein, depuis 30 ans, donc euh, j'ai quelques mécanismes, même si parfois ce sont de mauvais, et euh, j'attends venir euh, le, le stress ou la peur. J'attends quelques secondes et ça vient pas. Donc je vois vraiment que je suis euh, guérie de la chose et je m'apprêtais effectivement à lui dire que bon, quoi euh, qu'il soit en train de vivre, il va vivre ça tout seul et je... Je lui souhaite le meilleur, mais bon, loin de moi. Par contre, euh, j'avais quand même en tête d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'il veut, puisque j'ai jamais eu l'explication de pourquoi il, il était parti. Alors, je, je ne comprends pas pourquoi il nous vient. Et pourquoi tu ne lui demandes il pas Mais il m'a répondu, mais je crois pas. <rire> il a répondu quoi Il a répondu qu'il avait mûri. Et que euh, pendant tout ce temps, il a vécu plusieurs expériences et qu'en fait, euh, il n'en a jamais connu des mieux que moi. Donc en fait, il est revenu là. Hein, tout ça. Ah oui, le, le mec ultra pragmatique, quoi. <rire> J'avais un baril d'Ariel, j'ai essayé Bonux, j'ai essayé le chat et j'ai essayé euh, je ne sais pas quoi. Finalement, Ariel, c'est le mieux. Euh, donc, euh, je reviens. Hein, je reviens chez Ariel. Merci de me reprendre. Ah oui, oui, bah, le sujet, c'est merci de me reprendre. C'est ça, c'est ça son sujet il faut que je réfléchisse à avoir ces nouvelles qualités qu'il m'a énumérées. Et puis, m'a montré deux, trois trucs qu'il a fait. Puisque bien sûr, euh, il, il sait que moi, je, je l'admire. Euh, enfin, je l'admire en tout cas quand je suivais euh, euh, sa carrière professionnelle... Euh, parce que je trouve que euh, ben, je ne sais jouer d'aucun instrument, et du évidemment, ça m'a toujours euh, paru, je ne sais pas, exceptionnel. Euh, bon, Peut-être parce qu'il est musicien aussi, mais bon, bref, oublions. Et, et, je, il il m'a montré comment il a évolué et tout. Il a l'air d'être euh, équilibré, je ne sais rien, d'ailleurs, je ne veux pas savoir plus, mais il a l'air, il a l'air. Je ne suis pas intéressée, c'est tout. Bon, écoute, Catherine euh, rappelle-nous l'année prochaine pour ton, problème, pour ton prochain problème de riche. Après, Catherine à 25 hommes, euh, Catherine a 3 jobs, on présente Catherine à euh, l'ex le, de sa vie qui revient ouais, frapper à ça. la porte. C'est ce que c'est ce dont tout le monde rêve. Tout le monde en a rêvé, Catherine. On t'envie bon, tous. Hein. Moi, le premier. Je te rappelle dans 20 ans, alors, pour... Euh... Mon un prochain faux problème. Ah, à l'année prochaine, mon petit chat. Et euh, tu as des, Tu as des... Euh, tiens, tant, tant que tu es là, reste en ligne deux secondes. Est-ce que, ouais. est que tu as un message à passer à, au, au petit chaton de la chaîne Et j'en profite pour te remercier. J'ai mis en image le vinyle de Cowboy Bebop que tu m'as gentiment offert l'année dernière et tout le monde m'a demandé où le et trouver, ça. etc. Donc voilà, c'est Catherine. Vous, vous, vous n'avez qu'à avoir dans, vos, dans, dans votre entourage une petite chatte comme Catherine. Pour avoir des, des petits cadeaux, comme des vinyles de Cowboy Bebop. Et eh oui. Et figurez-vous que euh, j'ai attendu deux mois pour m'avoir, parce que je l'ai acheté au et euh, Il m'a coûté cher, parce que pour information, je ne tirais pas le prix. Mais il m'a coûté plus que 70 euros. Et je voulais offrir un cadeau à Stéphane. Je crois que c'était pour nouvel hein ou une histoire Enfin, moi, je suis une connerie. Parce qu'il est chiant comme la mort. Mais euh, il est vachement efficace, donc en fait, euh, voilà quoi, c'est euh, à mettre sur une balance et euh, du coup euh, je lui ai dit un jour, bon ben bah, je t'envoie, euh, je crois que c'était un, un, un vase, ou une connerie, euh, en tout cas une breloche, euh, ou le, le vignes parce que je sais que euh, ça fait partie euh, d'une partie de son passé. C'est très et drôle, je, je n'arrive pas à revoir cette série c'est vrai ben Oui, je l'ai visionné à l'âge de 20... Euh, Attends, j'étais encore pote avec Guillaume à l'époque. Je l'ai visionné sur mon ordinateur dans ma chambre, je devais avoir 22-23 ans, ans. Et, et, et je n'arrive pas à me la refaire. J'ai essayé et... C'est oh, marrant, je pense que c'est contextuel. Voilà, je, je n'arrive pas à... Je vois toujours les qualités, mais je sais pas, ça ne ça, ça prend plus. Tu vois, en vieillissant. Ah. Mais bon, ouais, ouais, est la, la, la BO est, est incroyable et ouais. le, le vinyle était super. Bon, comme tu l'as très mal emballé, hein, CF, ma vidéo sur l'emballage, évidemment, ensuite, j'ai dû l'aplatir parce qu'il était tout tordu. Donc, j'ai dû le mettre sous une pile de livres pendant une semaine parce qu'il est arrivé tout gondolé et tout voilé. Mais enfin bon, personne n'est parfait. Non, nul n'est parfait, ni moi dix euh, personnes, euh, ben, un message à la chaîne, enfin euh, en tout cas à tes chatons, ben, non, euh, moi tout ce qui m'intéresse c'est les gens qui sont clients en VIP, comme ça je peux discuter avec eux, si possible un maximum de femmes, comme ça je ne me fais pas trop chier, parce que soit dit en passant, il y en a qui ont tendance à les faire fuir, je voudrais pas citer des noms mais voilà. Tu vois très bien de qui je parle. Euh, et puis, euh, venez nombreux, pour de vrai, on apprend des choses. Et puis apparemment, M. Edouard a décidé que maintenant, on va faire des exercices euh, sur, nos, sur nos séminaires. Et en fait, petite anecdote, j'arrête là. Quand j'ai fait mon exercice, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié le des femmes Eh Et ah, oui, parce que formuler, euh, ça n'a rien à voir avec penser qu'on a compris. Hein. Tout à fait, mais tout à fait, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Tant qu'on qu ne formule pas, on ne se rend pas compte que c'est vague, que c'est flou. C'est ça. Et il ne suffit pas de comprendre sur le moment, il faut mettre en application et si possible de répéter. Voilà, c'est ce me disait mon prof. Voilà. Et Allez, homme VIP. Salut Catherine. À bientôt, ciao. I think it's time I blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.